Créer le, le site Jaccel bah, pour permettre euh, aux personnes en mobilité réduite euh, de pouvoir partager euh, leur carnet d'adresses accessibles. Et après on s'est dit qu'il n'y avait pas que les personnes concernées, c'est qu'il y avait moyen de, de développer un nouveau geste citoyen, c'est-à-dire expliquer que bah, tout le monde dans la population euh, qui souhaite se rendre utile peut euh, repérer les adresses accessibles et les faire connaître euh, sur Jexel.com. La grande différence avec un guide, un guide classique, c'est que là, c'est pas un professionnel qui, qui va dire « voilà, ce lieu il est accessible ». Ce qui est important, c'est de se dire qu'en fait, c'est chacun qui, à chaque fois qu'il va dans le lieu, il renseigne le lieu. Ça fait quatre ans et demi que le site est sorti, enfin, est lancé, et donc il y a plus de 15 000 adresses, quasiment 16 000 là en février 2011. Et puis plus de 4000 membres, avec des membres qui deviennent de plus en plus actifs, de plus en plus actifs sur le terrain mais aussi sur le site.